Et re-salut à tous, c'est Iron, je suis de nouveau avec Valiverne. Bonjour. Et on est là pour l'épisode 4, du coup, de la série de MW2 Opération Spéciale. Et là, on commence, on a terminé Alpha, on commence les bravos, et on commence dans l'ordre du coup, stratège, avec un mec qui est, euh, attends, voilà. Au calme. Avec un mec qui est au calme dans la C-130, et un mec qui est au sol. Du coup, je me suis mis au sol, parce que je pense que c'est plus intéressant au niveau du rec. Ce Valiverne va, va se faire chier en fait, hein, clairement. Non mais après on changera, si ça marche pas on change, comme ça ils peuvent voir les deux. Attention. Allez let's go Allez, euh... un guet truc, ça guet. <rire> mec le, le gars commence direct, quoi Le mec, il commence tout de suite. Y a, y a même pas de pitié, quoi, ça. Attends. Ah, voilà. euh... Oh, lunettes thermiques, ça je prends... Ok, nice, on va partir là-dessus. Let's go donc le petit F.D.P. il est là. Le petit game hein, qui m'envoie des, des missiles Predator là. Non. La voiture, la voiture. Oh il est nul Oh il est nul. Vas-y donc là je dois rester est planqué est sous le pont là. Je ouais. reste caché sous le pont pendant que tu les butes. Parce que faut savoir qu'ils font super okay. mal dans cette mission les mecs. Hein. Surtout en vétéran, là, ils me ils me détruisent les mecs. Donc on va attendre qu'ils... ...qu'ils fassent un peu le tour. On va essayer de shooter. C'est quoi, ça <rire> C'est un pneu. Très bien. Ok, tu me dis quand je peux y aller. Hein. Euh, monde Il y a du monde, là ah, Je crois que j'ai fait le ménage. Ah non, attends Il y a des, des là <truc> au passage, Valiverne a mis une nuke au sniper sur MW2. Il l'a pas donc vous pouvez vous foutre de sa gueule dans les commentaires. Vous avez non, le droit. C'est on se retrouve pour, pour dans C'est bon, je peux... <rire> <rire> je peux y aller. Ah, oh, il y a un joli cadavre là. Euh, non. Ah, il est mignon. L'hélico, c'est un ennemi ou quoi est une... Mais oui, c'est un ennemi. Bon, c'est bon, j'y vais. Allez, j'y vais. Oh putain, ils ouais, sont sur il le lui pont, lui sur le pont, lui sur le pont lui Oh Oh là là Ah là oui, mais vous étais a... pas prêt Là, je vous en avez en un fumée. exemple du one-shot parfait. Attention. Ah, on se fait détruire dans cette mission. Hein. Par contre, euh, Flavien, euh, tu dû carrément rien acheter, parce que Destiny, ça pue la merde. C'est moi, je parlais à mon frère. <rire> ah, et je peux t'aider te... avec mon laser, parce que tu le vois super bien, le laser, depuis la 630. Donc, je peux te pointer les ennemis avec le laser. Là, déjà, il y en a dans la grange. <rire> bah ben voilà, y'en a plus. Comme ça. Tu progresses, tu m'envoies plus de prédateurs dessus Genre, je voyais les mecs à travers l'hélicoptère. Oui. Bon, vas-y, fais vite. En fait, je, je sais même pas si c'est plus intéressant au sol. Hein. Parce que là, je vais plus faire camper et attendre qu'autre chose. il hein. <rire> y a bien des, bien. des cadavres qui volent. Bah, ben, si on meurt, on va changer après. Mais j'aime pas trop faire l'assassin. Je préfère être la petite merde qui se fait one shot ouais. en bas en fait. C'est bon, je peux y aller Je oh, crois que c'est bon là, ouais. Ok, vas-y, avance. Je vois que là, il y a un putain de. Fais gaffe au pont hein, du coup. Mais quel il signal Tu me dis un signal, mais il est où le signal Là, ils sont là. A chaque fois, ils sont dans la maison là, les mecs, donc faut que je fasse gaffe. Attention, ça arrive, fais gaffe, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, voilà, c'est ça. Côté. Ils sont toujours dans cette maison. Ok ça rentre. rentré. Euh, mais par contre... YouTube. Je me prenais prédateur dans la gueule t'es vite <rire> Ah on est on est chronométré en plus putain j'avais pas vu Il nous okay. reste 5 mais minutes Mais let's go t'inquiète toi Vas-y bon, avant go go go go go Attends attends je check là parce qu'il y a toujours un enfoiré qui arrive par derrière C'est bon fini. Ok euh Là, dans le champ, il va y avoir plein de mecs, hein, donc je reste caché là et t'essayes de Ça tout se Je crois qu'il y a un hélicoptère aussi. Mais les cool, on voit mal. Tu l'as pété, l'hélico Il avance Néo là T'es sûr Ouais. Car ouais. On lui fait confiance, en go. Par contre, dans la maison, euh, ça va être chaud. Hein. Les mecs, ils me one shot vraiment. Quoi. Faut que je joue à la, à la grenade. Oula, oula, oula, va pas trop vite. Euh... Non, en plus, tu peux rien faire dans la maison. Hein. Tu peux quasiment rien faire dans la maison, tu peux pas m'aider. Il nous reste 4 minutes. Hein. Je me souviens que niveau temps, elle est pas évidente hein, celle-là, faut rusher quand même. Ok, je vais dans la maison. Je progresse dans la maison. Oh le FTP. Il fait tellement mal. Ok, il est mort, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre Fais gaffe, Putain, y il y en a un, a un autre. Que vu. Fais gaffe. Ah, il m'a shooté. Il est là. Je l'ai eu ou pas Putain, ouais. je sais pas. Il est mort, Vas-y, vas-y, go, go, go, go. On va prendre ça. Ok, on go On a trois minutes. Let's go Là, là c'est chaud là. aussi. Hein. Là, il y a du monde. <rire> Je peux me mettre là. J'ai essayé de monter, je prends un peu de hauteur. Logiquement, il y a pas mal de mecs qui vont arriver. À moins que t'aies déjà buté tout le monde. Cible redéfinie. Putain, t'as fait mal. Il hein, y a plus personne. Ah si, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oh oui. Ouf. Vite, vite, vite, tire pas sur moi, tire pas sur moi. J'ai plus de vie là. Oh Putain, j'étais rouge, mais rouge. Il y en a un caché, il y en a caché. <rire> <rire> en deux balles, je suis mort Là au moins c'est réaliste tu vois, là c'est la vraie ville. C'est chaud quand même. Pour un jeu c'est un peu compliqué. Ah là c'est vraiment compliqué hein. J'ai à peine le temps de le voir, le mec il me tue hein. C'est horrible Allez, tu peux avancer, les Là c'est vraiment go, toi go, qui go, dois go, faire go. tout le taf hein. Ok go Il nous reste 150 mètres. Vas-y je me cache dans la rivière là. Je crois que ça arrive de Défonce-les leur race. Attention Putain, je sais plus par où il ça faut passer. Pas Vas-y, je me cache, je me cache. Oh, ça arrive de partout. Pète-leur la gueule. Regardez comme il est mignon. Tellement violent. Ah ils sont tout au fond là-bas. Oh, je l'ai touché Attends, je l'ai tué Une minute trente, une minute trente Ça rigole plus, négro 100 mètres, une minute trente Je go, je go, je go Je me cache derrière les bottes de foin C'est très efficace Bottes de foin par balle. Gaffe, a un qui est caché côté il reste une minute Ok, au qui a de la fumée, vas-y c'est bon, je crois Allez, go, go, go, ils run Attention, Putain, ils sont devant moi, ils sont devant moi, devant moi, devant moi, devant moi, devant moi Ouf Je me prends, je me prends une balle dans l'orteil, je suis mort Une balle dans l'orteil, je suis mort Oh, j'ai tellement chaté, mec! Ouf! C'est bon? Il y a un secondes. Pour, pour, pour, 20, Go! Go! Oh non! Je perds le contrôle de ma manette! Non, je rigole. <rire> je vais pas faire des conneries quand même. J'ai es que la dernière fois, même. je t'ai tué à la fin de la mission. Bon bah, GG! GG! Hein. On va pas dire one shot parce qu'on est mort. Euh... On est mort comme des cons au début, mais voilà, GG, on l'a fait en même pas 10 minutes. On est bon, on, va on est bon, on Bon, du coup, on est parti pour une autre, hein, clairement. clairement. Clairement, clairement, euh... course, c'est même peut-être trop court. Unité déminage ou course, moi, je te dis, c'est les deux plus courtes. Temps estimé, 2 minutes 30, 1 minute 30. On fait quoi Déminage. Okay. Moi, moi, je suis chaud pour déminage. Allez, on est chaud, déminage. Donc là il faut désamorcer, c'est un peu comme le truc dans la favela qu'on avait fait là, le rédempteur, sauf qu'il faut il faut euh, désamorcer les explosifs. Mais elle est stylée celle-là, moi j'aime bien. Here we go. Attention. Alors, là on a des bonnes bleu, armes je bleu, suis, hein. On va prendre ça et on a un a 12. Ouais. Attends, attends, prendre... Vas-y on va prendre ça. Viens, ah, euh, on commence par là. bruton secondes. -toi, hein, par... on a temps limité. Hein, là. Non, mais a pas des... ouais, on a temps limité aussi, et est... on est, c'est assez cher. Hein, voilà. Donc euh, faut, y y aller, hein, faut y aller, faut y aller. La différence, c'est qu'on peut se ranimer. Celui-là, attention, la voiture. La voiture, la voiture. La différence, c'est que là, on peut se ranimer, donc c'est déjà plus simple. Par contre, ils ont RPG 7 et tout, je crois. Donc fais bien gaffe le brésil br br br. ça pique, ça pique, ça pique Ah ok, merci Iron <rire> Merde, tu <je suis> cramé <rire> Ouais mais tu te mets devant moi aussi Je le Cercle, mec <rire> Ouais il faut courir Ok hein. vas-y, vas-y, je passe à droite, tu passes à gauche Il a annoncé une gondale Je balance une flash et je go Et des civils fait c'est bon. Go, go On, on, on s'en bat les couilles les, des des civils, on on balle les couille. des civils, on s'en okay, bat les ouais. couilles <rire> On s'en bat les steaks des civils. Hein. Vas-y désamarre, je te coupe. Pas... Go, go, go, go. Je... Il y a quoi par là Ouais d'accord, faut pas aller par là en fait. Il euh, y a un RPG 7 si tu veux. Allez, go, go, go. Tu les coules. On laisse pas de traces. Non, ça, va, ça va prendre trop de temps en fait. Vas-y, ouais, passe par là à droite. Fais gaffe là y'a un... des mecs vénères oh. là, il y'a des mecs très vénères là Là dans la rue faut faire gaffe, faut bien se cacher dans les bâtiments parce qu'il y a des mecs partout Viens on essaye d'atteindre le bâtiment en face là Là le pour faire un tir de couverture il me reste une balle dans mon chargeur Moi, Je suis, je suis efficace moi Oh derrière moi, derrière moi je suis... Oh putain il y, a un... y avait un mec derrière moi vas y viens, nuit, viens ennemi. Ah je l'ai tué pour rien euh... Ouais donc là on reste bien caché Et surtout euh, fouille le bâtiment parce qu'il y a des mecs dans le bâtiment. Hein. Attention il y a des grenades. Souvent ils rentrent dans les bâtiments pour, pour venir nous tuer donc fais gaffe. Toi. Toi t'as eu de la chance toi. Vas-y <rire> gros bourrin. à travers le mur. On va dire viens on. Oh Attends y a quoi Je suis jamais passé par là. A... Et quoi par là Ah énorme. Si on ah non il y en a une là-bas j'avais zappé. J'arrive j'arrive j'arrive. Non non mais genre j'allais tout de suite à la dernière bombe en fait j'avais zappé qu'il y en avait une. Je visite bah oui. Regarde Théma regarde la coupe. Attends attends qu'est-ce qui fait tout le taf déjà Attends. Ouais. <rire> ah ok bah du coup j'y vais. Allez, hein. On va faire la mission. J vais je vais, vais visiter un peu du coup. Allez, dis, di, c'est Iron qui fait le pas Really nigga. Ah, merde. merde Mais pourquoi C'est quoi cette grenade La grenade, c'est une bombe atomique, quoi Mais la grenade, c'est une... Oula, ton micro, il est en train de mourir, mec Ton micro, il meurt Allo, Valiverne Tu nous as perdu Mec, oh la la! Là... la grenade c'est une bombe à toi Non mec. mais c'est bon, tu t'es affiché tout seul mec! <rire> T'as vu la portée de la grenade? Ah, <rire> J'étais carrément sorti de la maison, elle m'a tué la grenade, c'est abusé! Ma grenade en plus! Ah non, mais là. Euh... Là je suis désolé, mais. J'aime <rire> toi! What?! Non, là, grâce attends moi. attends je vais étudier cette schéma. séquence au ralenti puisque là j'ai pas compris toi WHAT WHAT Ah il m'a tiré au RPG Il m'a tiré au RPG Non Je vois, il y a un truc qui a explosé. Ah ma voilà. mais tu vas. Tu crois vraiment que tu vas progresser comme ça devant moi euh... Sans stress et la dit meurt, voilà, let's go, <rire> putain, mais c'est sérieux. <rire> J'fut trop la merde. Rassure, il a fini plus vite et refaire une petite fois trop la merde, <rire> ah Excuse-moi, ouais. mais si tu m'avais dit qu'il était là aussi, hein. Putain, t'es vraiment nul, mec. Tu me déçois. J'y vais faire rien. J'ai une <rire> blanane flush. Ok. Oh, V il, il manque bien un sniper dans cette mission quand même. Pour les mecs sur les toits, non, ce serait pas ouais, mal. Hein. Pour les mecs sur les toits. Je viens de te sauver la vie, hein. En vrai, en vrai je suis sûr que c'est moi qui ai mis la balle. Ah, il y a du monde. Je vais m'écarter parce que mes grenades, c'était bombe atomique. Donc maintenant j'ai peur. Sur la l'FDP. C'est bon. Non là Ouf Il y en a encore Non, vas-y. Allez, go, go, go. Allez, cette fois, je te tue pas, je te promets. Allez, viens, Nego. Ok, ok. Il nous reste 3 minutes 40. On va le faire, on va le faire. Respire un grand coup, on va le faire. Fou, fou, fou, fou. Lui fait mal lui. Il fait très mal lui. What? Merde. Voilà valiverne Valiverne mesdames dit. et messieurs. Valiverne en pleine action. voilà Il avait <rire> des ah, est caché. Ah finalement il y a hein, mais il... Non fait, mais prends euh... pas mon. Ah non il y en a un, là. Je t'avais vu qu'il y avait une grosse batteuse de points hein Mais oui mais c'est celle que je prends depuis tout à l'heure. Ouais, ouais la, la barre tu m'as tué en presse. fait. <rire> en même temps, je suis un peu passé devant toi, mais. Ok, plus de vibrations pour ma manette c'est plutôt. Hein Attends. Ah, grenade, grenade Il me l'a relancé dans la gueule, ouais. Non, non, je te jure, ah, je te jure, non Je te jure, non, mec Regarde la vidéo, je te jure, je te fais pas relancer dessus. Je <rire> te promets, mec. Trouve pas des excuses parce que t'es mort non plus, hein. D'ailleurs, quoi, sais quoi, je vais okay. te laisser là. Non, mais t'es une mauvaise fois, je te laisse. Mais quoi Là, c'est toi là, c'est toi. Ouais, d'accord. Il y a bien, même écrit échec de la mission à cause d'un tir allié. Oh là là. Putain, ce valiverne. Ouais, on a c'est sérieux parce que là. là. Je suis désolé, hein, mais la mission. Enfin, la vidéo. Non, mais oh, mais. Mais négro, tu me tues. La vidéo va être trop longue à cause de lui, hein, je suis désolé. J'essaye de respecter vos 20 minutes mais euh... mais avec cet autiste on a un peu du mal hein. Oh, il a volé le mec Mais non je rigole Valiverne, je t'aime mieux. <rire> Allez go go go YOLO Ah y'a un mec qui rampe Attends, le tue <rire> pas J'adore faire ça. Le mec tu le tues à l'impact de la grenade quoi. C'est ridicule. Ouais, Derrière toi, derrière toi. Je t'ai sauvé la vie. Tu me dois quelque chose. Oh là, douce, il est tellement puissant. J'aime tellement cette arme. C'est la violence. Allez, incarnée. Allez, on est dans les temps, on est dans les temps. Ok, ça toi, lui. On va pas se faire léser. Alors, tu fais quoi maintenant on fait quoi maintenant Il sur le mur Mais mec Vas-y dégage <rire> Allez, est dans celle-là Elle est tellement fail, elle a rebondi sur le mur et tombé par... est tombée sans Vas-y mais dégage ouais. Go AFK Go AFK Ce <rire> sera plus facile Allez go Ah elle va exploser sur moi la voiture Toi Tu vas nulle part toi Ok, on avance, on avance alors je sais qu'il y a des FDP là. La grenade à liberté Non, qui okay, est personne? Arrête avec tes grenades parce que t'es dangereux. Que pété, oui. Et tu fais quoi avec ta grenade? Eh bah ben oui, je te la renvoie dans la gueule. Et eh bah ben oui, mec. Pour qui tu t'es pris? Attention là. Vas-y, va désamorcer. Ou le cut? Oh là là là là okay. On y croit, Valet, on y croit. Les mecs qui courent dans la rue. Je sais pas trop si. Oh oui, oui Regardez cet homme là Putain <rire> j'adore faire ça. Mais tu vas où C'est pas par là Oh là là Il fait un détour On y bien de la cover ici, mais personne les... m'a aidé. Mais gros, je prends un chemin, tu prends l'autre Tu fais quoi Attends, j'arrive. <rire> oh là, là Je fais plus de kill que toi quand je suis à terre. Quoi. Pas capable d'être tout seul. Si je suis pas là, tout de suite, si je suis pas là pour lui tenir Putain, la mais main... Putain, mais il le temps <rire> oh là, là, mais run Oula Oula Oula ils sont vénères, hein les mecs. La vache, Ah c'est bon. On est large. On a une minute trente. On se presse pas. D'habitude, j'arrive là. J'ai plus beaucoup de temps. <coughs> Fais gaffe quand tu se des Là, tu, quand, tu, quand tu désarmes t'es complètement à découvert. Hein. Vas-y, cover me, cover me, oh, oh, cover me. Oh la la la cover me. Oh, la la la oh, la la la la la la la la la on l'a one-shot en plus, hein. Ou pas. Et voilà. Et voilà, on Avec en a comédien. fait deux en une vidéo. On est à 20 minutes et quelques de vidéo, Donc c'est correct. On est dans les temps, voilà. J'espère que ça vous a plu, comme d'hab. Euh, si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous, ça nous aide. C'était Valier et Ron pour l'épisode 4 de MW2 Opération Spéciale. Allez, ciao tout le monde salut, salut, salut, salut, salut. C'était quoi, ça